Et à ma SD de la couper, elle était pleine Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Pour vous parler de mon gros projet Que je vous cache depuis le mois de mai Nous sommes actuellement le 15 juillet 2017 Et... Je peux enfin vous annoncer officiellement Que je pars 5 mois aux états unis Dans l'Arizona, dans une famille d'accueil Dans euh, un lycée américain Voilà, c'est trop bien euh, juste un petit truc, en France je suis en 3ème, mais aux états unis je suis euh, euh, au lycée, donc c'est pour ça que je dis lycée, mais enfin, euh, je suis encore au collège, bref, ouais, bref. Ok, donc juste avant de rentrer dans euh, ce gros gros gros projet dont je vais vous parler dans quelques secondes, je voulais juste m'excuser pour le manque de vidéos euh, de quand j'étais aux états unis et au Canada avec Audrey parce que, si vous ne le savez pas, j'étais aux états unis juste avant avec Audrey et au Canada, voilà, on a fait un mois que toutes les deux sans nos parents, vous nous avez beaucoup demandé si nos parents étaient là mais non ils n'étaient pas là euh, voilà on était que toutes les deux aux Etats-Unis et je n'ai pas pu vous poster de vlog tout simplement parce que mon ordi m'a lâché en plein voyage voilà au bout d'une semaine je pouvais plus rien faire sur l'ordi, c'était cool enfin bon bref tout ça pour vous dire que on est rentré mercredi, là on est samedi et puis du coup moi je repars fin juillet si j'arrive à avoir mon visa, attends pour l'Arizona aux états unis et je rentre euh, pour Noël en fait, je rentre pour Noël donc je fais bien 5 mois, 4 mois et demi là-bas et je suis super super super contente. Mes cours commencent le 7 août donc si vous vous posez la question oui il y aura une série back to school parce que du coup quand vous vous rentrerez à l'école j'y serai déjà depuis un bon bout de temps. Merci maman et papa si vous passez par là parce que sans vous j'aurais jamais pu faire un truc comme ça donc c'est juste magique. Enfin bon, bref, je pars avec une organisation qui s'appelle ISPA, et euh, donc c'est eux qui s'occupent de me faire partir là-bas. Donc ils m'ont trouvé un lycée, ils vont trouver une famille parce que j'en ai toujours pas a priori. Euh... <rire> et surtout j'ai pas encore mon visa, donc euh, bah, le visa vous avez c'est pour partir là-bas. Euh, bah, il faut que je l'ai pour quand je pars, sauf que là on a toujours pas rendez-vous avec l'ambassade, enfin bref c'est hyper compliqué, mais je suis sûre de partir. Donc voilà, je suis extrêmement contente euh, de faire ça du coup voilà je pars normalement fin juillet pour commencer les cours le 7 août ça je vous l'ai déjà dit mais je vous le répète pour mes vidéos euh, je vous posterai dès que je peux mais là déjà je profite de mes parents parce que je suis rentrée mercredi là je fais une semaine de colo avec ma soeur et je repars dans deux semaines du coup je vais pas avoir le temps vraiment de voir mes parents donc je vais profiter de au maximum et une fois que je serai aux états unis bien sûr je vous ferai des vidéos le plus souvent possible Mais vous attendez pas à des vidéos tout, tout, tout le temps parce que ça va être compliqué Il faut que je m'adapte à ma nouvelle vie là-bas Que ben j'aille à l'école Que je fasse mes activités Enfin ça va être toute une organisation Mais je vous tiendrai au courant déjà beaucoup beaucoup sur Snapchat Donc suivez moi sur Snap si c'est pas déjà le cas d'ailleurs on a dépassé les 1000.6 vues voilà, je suis super contente parce qu'on est de plus en plus sur Snap et euh, sur Instagram aussi, donc allez me suivre sur Insta et Snap, c'est là où je vous euh, poste le plus de choses en général, donc je vous tiendrai vachement au courant sur mes réseaux sociaux. En parlant de vidéo quand je serai là-bas, j'ai acheté Tadam, cette petite caméra-là, qui est un Canon GZX Mark II, si euh, vous connaissez pas. C'est une super bonne caméra de vlog et de vidéo en général. C'est aussi un super bon appareil photo. J'ai acheté cette petite caméra là pour vous filmer là-bas. Enfin bon bref voilà c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire sur ce, ce gros ce gros gros projet que j'ai en ce moment. Je pars dans l'Arizona, je suis à 1h30 de Phoenix à peu près et je suis super super content. Du coup je vous tiendrai au courant sur mes réseaux sociaux. Je vous promets pas de poster des vidéos très prochainement du tout. En tout cas voilà je vous tiendrai au courant beaucoup beaucoup sur Snapchat où je poste pratiquement tous les jours. Et Instagram, euh, donc voilà. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la barre d'infos. Merci encore à tous mes nouveaux abonnés. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo.